Salam alaikum wa rahmatullahi ala wa et soyez le bienvenu dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais aborder la combinaison de données en venant de plusieurs feuilles Excel, un sujet que j'ai déjà traité à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube par le passé. Cependant, cette fois-ci, la différence réside dans le fait que j'ai souvent reçu une question concernant la façon de se débarrasser des lits non souhaités situés en haut avant de combiner les données. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons examiner cette problématique. Dans ce fichier Excel, nous avons des données sur trois feuilles différentes. Mais cela pourrait aussi bien être trois fichiers différents. Dans la feuille Panama, vous remarquez que les données commencent en enfin à partir de la quatrième ligne, à savoir une colonne ID, c'est l'identifiant, et une colonne Product et une colonne Amount. Et les trois premières lignes contiennent des informations inutiles. Les mêmes données apparaissent également sur la feuille Island, mais avec un nombre différent de lignes indésirables. La feuille China ne contient pas de lignes indésirables dans les données particulières que nous examinons. Et on va faire quelques transformations sur ces plages de données. Généralement, pour transformer une plages de cellules en format tabulaire, on utilise l'onglet Insert puis thème. Toutefois, cette fois-ci, nous allons opter pour la technique définir un nom. Ainsi, au lieu de créer une table, nous allons créer une plage avec un nom spécifique. Donc, je sélectionne cette cellule, j'appuie sur CTRL A. Je clique sur Formula, Define Name. Je vais attribuer le nom de la feuille à cette plage ainsi qu'aux autres plages. Donc, chain. Et je valide. La même chose pour les autres feuilles. Contrôle A. Define Name. A Je valide. La même chose. CTRL A. Define Name. Panneau. Et je valide. Nous allons maintenant chercher ces données dans Power Query et effectuer les modifications nécessaires pour supprimer les lignes indésirables. Donc, je vais sélectionner Data, Get data on other source, et je vais créer une requête vide. On ne va pas utiliser l'interface utilisateur. Par contre, on va utiliser que du code 1. Je vais taper la fonction Excel, Uranchwalter. Et je valide. Donc, toutes les plages ont été importées dans notre éditeur. En examinant la table China, vous pouvez voir qu'aucune ligne indésirable n'apparaît. Bien que la première ligne ne soit pas une véritable ligne d'antenne. La traiterons plus tard. Cependant, sur la table Island, vous remarquez deux lignes inutiles. Et sur la table Panama, vous en trouvez trois. En fin de compte, les nombres de lignes ne sont pas égaux sur toutes les tables. Je vais renommer cette requête Compile Files. Supposons, dans un scénario différent que les trois feuilles aient le même nombre de lignes indésirables. Comment pourrions-nous les supprimer et fusionner les données? C'est simple, on va ajouter une nouvelle colonne. Je vais cliquer colonne custom colon je vais utiliser la fonction table skip elle a un paramètre table donc elle fait référence cette colonne content double clic sur content virgule on va choisir deux lignes. Et je valide. Dans la première table, il n'y avait pas de lignes inutiles au haut des données, mais deux lignes valides ont été omises. En revanche, dans la deuxième table, deux lignes inutiles ont été supprimées, ce qui la rend bien nettoyée, mais les entêtes n'ont pas été promes. Cependant, cela peut être fait en utilisant la fonction « Emouvoir les entêtes ». Et dans la troisième table, les deux premières lignes inutiles ont été supprimées et les entêtes ont été déplacées en deuxième position. Si les trois tables avaient eu le même nombre de lignes inutiles standard en haut, il aurait été facile de supprimer et de combiner les données. Là, on va promouvoir les entêtes de la deuxième table. Je clique sur ce signe d'engromage. Et j'utilise la fonction table en mettre header. Et je valide. Ok. Toutefois, dans notre situation actuelle, le nombre de lignes inutiles diffère d'une feuille à l'autre. Ce qui rend ce scénario inapproprié. Pour combiner l'étape nous allons désormais aborder le véritable scénario tout d'abord je vais supprimer cette étape se souvenir de deux fonctions tablescape et promise est essentiel pour ce scénario. Maintenant, nous devons affiner notre logique. Nous allons effectuer une première analyse approximative, puis élaborer la formule finale. Nous allons commencer par la troisième table et poursuivre notre travail à partir de là. donc Je vais cliquer sur Table. Donc, pour identifier facilement le nombre inégal des lignes indésirables, on prend la première ligne de cette table qui correspond à un enregistrement complet et on vérifie si les valeurs correspondent aux en-têtes Acceptable. Cette en-tête devrait être ID ou Product ou Amount. Et si les valeurs ne correspondent pas, nous supprimons toutes les lignes inutiles jusqu'à ce que nous trouvions la première ligne qui correspond. Cependant, ce problème comporte deux aspects distincts. Le premier est comment extraire la ligne entière. Le deuxième est comment tester chaque valeur de l'enregistrement et mapper ces valeurs. Ont-être réelles dedans. Et pour créer un enregistrement, je vais ajouter une colonne personnalisée. Je vais cliquer sur Add Colonne, Custom Column. Je vais taper l'underscore. Et je vais valider. Ce record représente toute la nuit 4. Ensuite, pour extraire le ID, le product, le amount de l'enregistrement, je vais utiliser une fonction qui convertit l'enregistrement en liste. Record to list. Tous les records ont été convertis en liste. Après avoir créé cette liste, je dois la comparer avec ma liste personnelle qui comprend. Le ID, Product et Amount. Cette fois-ci, on va travailler sur l'ensemble de la table. Je vais supprimer ces deux étapes. Je vais ajouter une colonne personnalisée. Je vais taper la fonction Table, Skype. Ma table, c'est cette colonne. Donc, je clique deux fois. Virgule. Puisqu'on va travailler sur des tables imbriquées, je vais utiliser le mot-clé H, c'est-à-dire le H représente... Chaque ligne de chaque table. OK. On va taper record to Est-ce qu'on a fait un exemple sur une seule table? Différent de ma personnel personnelle. Pour créer une liste, va utiliser des accolades. Et les notes commandes entre guillemets. Et toute cette ligne représente le deuxième paragraphe de l'expression « tablescape ». Et je valide. OK. Il reste de promouvoir les angles. Et j'enveloppe cette expression par la fonction table pour des headers. Je ferme et je valide. Bon je supprime les autres commandes. Si je clique sur ce deuxième, je n'utilise pas le préfixe penser. C'est codé en dur. J'aimerais éviter ce codage, donc je vais supprimer cet état. Je vais cliquer sur F2X. Je vais taper la fonction Table en B. On a déjà vu cette fonction. Je ferme. J'ouvre un crochet. J'ouvre un crochet. Je saisis le nom de la colle. Je ferme. Je valide. Je réduis cette barre de formule. Avant de modifier le type de colonne, il est nécessaire que je filtre ma source de données en excluant le nom de cette route. Cela permettra d'éviter qu'elle ne soit chargée avec les autres tables lors de la prochaine mise en jour. Donc en on va exclure tout ce qui est en Je sélectionne toutes les colonnes en appuyant sur CTRL A. Je clique sur Transform, Detect Data Type. Et je vais tout simplement Charger. On va faire quelques modifications en disant que je vais supprimer une ligne. vais ajouter trois lignes dans la fenêtre China, insert, x, x, et je vais actualiser. Donc tout est ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour conclure, si vous débutez avec Power Query et avez besoin d'aide pour comprendre les principes fondamentaux et résoudre des problèmes plus complexes avec vos données, jetez un coup d'œil à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Je vous retrouverai à la fin du mois prochain.